Sa promesse est accomplie, son amour est ouais, réel. Ouais, ouais. Sa volonté se révélée par sa chaîne, elle accomplie. Accompli. Nous voici à notre septième vidéo qui nous révèle ce qu'est la volonté de Dieu, maître de l'univers. À Papa Père, le seul frère et le plus puissant Dieu, trois fois saint, à toi la gloire. Bonjour, shalom, hello, salam alaikum, Merci de suivre cette vidéo qui nous révèle la volonté de Abba Père, Dieu le Père créateur de toutes choses, maître suprême de l'univers. Restez jusqu'à la fin et vous recevrez une prière spéciale, inspirée et une parole de révélation profonde de la connaissance divine pour l'ouverture du chemin vers l'enlèvement du temps de la fin des élus. Dieu. Répondre à la volonté du Dieu créateur de l'univers est la seule clé qui nous ouvre le chemin de la vie en esprit et qui prépare ses vrais adorateurs. Notre ego nous pousse à une opinion trop avantageuse de nous-mêmes, à l'orgueil, chose qui nous maintient dans nos mauvaises voies, l'un de la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur nous demande de nous revêtir de l'humilité afin de vivre la volonté de Abba Père. Lisons dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Qu'est-ce que la volonté de Dieu D'après le dictionnaire, la volonté est définie comme étant la faculté de se déterminer à agir dans un but conçu d'avance. Ce qu'une personne veut ou désire. Le Dieu maître suprême de l'univers créa l'homme, qui lui ressembla. Car il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, verset 27. « Mais après l'avoir créé, l'homme décida de désobéir à son Créateur. Ainsi, ce dernier le chassera l'un de nous. » Genèse chapitre 3, verset 23a « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden et lui retira sa ressemblance à nous. » L'Épître romain, chapitre 3, verset 23, nous lisons. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà comment l'homme a perdu la ressemblance et la gloire de son Créateur en L'homme s'est fait beaucoup d'autres dieux, mais le Seigneur de l'univers dans son amour se révèle à Abraham, à Jacob et les autres, et 42 générations après depuis Abraham. Il a envoyé à sa parole et dans Jésus-Christ, sur la même lignée sainte d'Abraham. La démarche du Seigneur depuis Abraham jusqu'à Jésus est dans le but de comprendre encore l'homme qu'il a lui-même créé et le revêtir de sa ressemblance et de sa gloire. Nous avons donc compris. Le but conçu d'avance par le Créateur, je répète, est de redonner son image entière et sa gloire à l'homme. Et quand le Seigneur nous parle du royaume des cieux, il fait allusion aux personnes méritant réellement sa ressemblance et sa gloire. Car c'est sur ces gens que le Seigneur règne, qu'ils soient dans ce corps physique ou non. Et quelle que soit leur appartenance ethnique, raciale ou tout ce que vous connaissez, nous y entrerons en profondeur dans notre prochaine vidéo intitulée la ville de Jérusalem spirituelle révélée Pour atteindre son but, qu'est-ce que le Seigneur fait Il révèle à son peuple les principes et la marche qu'il doit devoir suivre Il les a d'abord révélés selon la chair ce qui justifie l'ancienne alliance avec des principes et lois qu'il a donnés à Moïse les prophéties par ses prophètes et ensuite il ouvre le chemin de l'élévation à la divinité pour son peuple par la révélation de Jésus-Christ, sa parole incarnée. Rappelez-vous de la transfiguration de Jésus. Qu'est-ce que vous croyez que Jésus a fait Un miracle pour qu'on le voie Comment il est grand et mystérieux Loin de là, voici le décodage de ce message. Le secret de la volonté de Dieu est caché dans ces trois personnages dont Jésus est l'apogée. Allons-y. Premièrement, Moïse. Il représente la loi. Toutes les paroles de la loi sont les principes que nous ne devons pas nous en passer. Jésus dit, « Je ne viens pas pour abolir, mais pour accomplir. » ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. Élie. Lui représente les prophètes tels que vous connaissez. Donnons un exemple. Le peuple a la loi qu'il suit à la lettre et cela ne changera jamais car elle est un guide. Mais tel que toutes les périodes ne se ressemblent pas, les circonstances et les situations aussi, le Seigneur révèle ses paroles à ses serviteurs, les prophètes, ce qu'il veut faire à son peuple. Premièrement, cela ne concerne qu'une seule période seulement. Deuxièmement, s'il ne concerne Seul ou un groupe d'individus, par exemple à la naissance de son fils Jésus Christ, le peuple est averti par les prophètes, voyant que cette naissance ne se fera pas toujours et à tout le monde, mais seulement à Jésus Christ et seulement à cette période-là fixée par le Seigneur de l'univers. Quand David prit la femme du son militaire, Dieu a envoyé son serviteur maintenant les prophètes pour le faire connaître son mécontentement. 3. Le Seigneur Jésus Christ Lui enfin est la révélation de la parole pour une vie réelle. Jusque là nous vivons dans la vérité et non dans le réel. Rappelez-vous la vérité n'est pas réalité. Parce que la vie présente n'est que l'image de celle à venir qui est réelle. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux 9, 11. Disons que la nature de l'homme est en charnel, éloignée de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre les choses qui appartiennent à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a donné à sa parole la nature de l'homme pour se faire connaître à celui-ci. Depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, le Seigneur a marché avec son peuple dans la chair. Il lui a donné des ordonnances qui ne peuvent pas léger l'homme à la vraie nature divine de Dieu. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Épitre aux Hébreux, chapitre 9, verset 9. Le Seigneur Dieu de l'univers a appris à son peuple à vivre dans chair, selon sa volonté, sachant que tout cela n'était que l'image des choses à venir c'est-à-dire un modèle de vie qui reflète celle de l'esprit. Donc son peuple doit devoir vivre avec lui en esprit tout en étant dans la chair. C'est cela même l'attente du maître du monde. Pour la vie d'un croyant moderne, on ne pas seulement parler de chrétiens, car détrompez-vous, il n'y a pas seulement ceux qui s'appellent chrétiens qui attendent la promesse, mais ceux-là aussi qui reconnaissent Jésus, même comme étant prophète, mais... Qui font sa volonté, que ceux qui s'appellent chrétiens mais vivent dans toutes sortes d'immoralité, cupidité, méchanceté et infidélité au Créateur, maître de l'univers. Bref, vivent selon le désir de leur chair. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous révéler le chemin du saint, destin. « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dit-il dans les Écritures saintes. Jean 14, verset 6 « Car nous devons vivre dans la réalité que dans la vérité. » Oh, comme c'est curieux Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent dans l'Ancien Testament La gloire de l'Éternel descend ou dans les lieux Saint du temple. Or, l'épître aux Hébreux nous révèle que, dans tant que l'ancienne alliance subsistait, le chemin du Très Saint était fermé. Mais Jésus-Christ est venu nous révéler le chemin et l'a ouvert. Nous affirmons que le chemin du Très Saint n'est ouvert que quand le voile a été déchiré dans le temple lorsque Jésus mourait sur la croix. L'Esprit du Seigneur nous révèle aujourd'hui que cela n'est pas du tout vrai car c'est toute la vie du Seigneur Jésus qui a ouvert le chemin du lieu très saint pour tous ceux qui auront cru. Le voile déchiré n'est que la matérialisation du langage céleste pour rappeler au peuple de Dieu qui jusque-là n'avait pas compris que le Seigneur Jésus-Christ a ouvert le chemin du lieu très saint durant sa vie. Ainsi, croyez-moi, L'Esprit du Seigneur déclare que c'est la vie de Jésus-Christ qui illumine notre connaissance pour franchir le chemin du Lui très que dans l'histoire de la rédemption, rien n'arrive comme sous une baguette magique. L'homme créé à l'image de Dieu doit avoir la connaissance et doit être conséquent dans tout ce qu'il fait et doit devoir agir avec toutes ses raisons ou intelligence. Voilà pourquoi le Seigneur nous révèle à quelques centimètres près que la signification spirituelle des images qu'il a utilisées pour nous enseigner telles que croix de Jésus-Christ, la volonté de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Car qui a déjà vu le sang de Jésus s'est versé sur lui pour le purifier. Satan vient tenter Jésus il évoque le passage des écritures saintes mais Jésus étant une même révélation comprend que le diable l'entraînait sur un terrain glissant répond aussi le diable par un passage des écritures saintes au lieu d'obéir à la voix du diable prétextant qu'il est écrit prenons un exemple en plein de la parole écrite évoquée par le diable pour tenter Jésus quel mal ce mon père a fait quand il a dit au Seigneur Jésus, le mal ne t'arrivera pas. N'est-ce pas qu'il s'est soucié pour la vie de Jésus Le Seigneur Jésus lui a qualifié de satan. Matthieu chapitre 16, verset 21 verset 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes qu'il finit à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à lui répondre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu » Mais celle des hommes. Voyez-vous? Si la figure de Jésus a brillé dans cette scène, c'est pour dire que c'est en lui que réside la perfection. Et d'ailleurs, pendant cette scène de la transfiguration, les disciples ont entendu une voix qui dit Celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur Jésus-Christ est la révélation, car il nous révèle comment. Nous rendre parfait pendant que rien de l'ancienne alliance ne pouvait rendre parfait la conscience de l'homme, sachant que la conscience est le lien de la chair à l'esprit divin à travers l'âme. Le Seigneur Jésus ne nous rend pas parfait, mais nous montre le chemin de la perfection, raison pour laquelle il dit « Je suis le chemin ». Ainsi, celui qui le suit arrive à la destination, tandis que celui qui ne le suit pas reste là où il est. Rabelais, un écrivain français, a affirmé « L'âme qui n'est pas si à l'esprit connecté au souffle secret pour être inspirée par Elohim ne peut produire que de la folie pour la ruine de l'homme, de son prochain, de son environnement, bref, de l'univers visible. » La révélation ne peut être aperçue qu'avec les exercices de son être intérieur. Elle siège dans les pensées et la conscience de l'homme. Voilà pourquoi Jésus déclare « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Une personne qui demeure en Jésus-Christ doit devoir sentir la présence du Seigneur dans son intérieur et sa conscience témoigne l'être de Jésus en lui. Sentir la présence de Jésus... Ce n'est pas seulement tomber en extase ou prophétiser ou non plus opérer des miracles et guérisons, mais tu sens une paix inexplicable, voire une présence certaine en toi qui retiendra ta conscience sans contrainte de de bonne, sans attachement déréglé dans le matérialisme. D'ailleurs, dans notre précédente vidéo, intitulée « La révélation du début de la vie en esprit », nous avons insisté sur la bonne gestion des pensées, car celle-ci nous guide dans la voie de la perception de la présence de Jésus. Révélation en nous. Révélation pour le monde entier. Rien n'est impossible ni possible à celui qui est sorti du deuxième mystère, tout est un jeu pour celui qui est averti. La connaissance sans un amour inconditionnel est une connaissance infernale. Nous tous, nous sommes les particules de cet amour inconditionnel. Aucun pouvoir est au-dessus de l'amour inconditionnel, croyez-moi. Vivre, c'est vivre pour le bien des autres. Mourir, c'est mourir pour le bien des autres. Car l'amour inconditionnel est l'existence de l'autre et le sacrifice de soi pour l'autre. Celui qui sème l'amour inconditionnel chez l'autre récoltera plus de dix fois chez l'autre. Je vous aime inconditionnellement. Seigneur. -Ai. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Seulement à faire ta volonté. Ouvre Seigneur notre intelligence intérieure selon ta promesse, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ô éternel, que ton bon esprit me conduise sur ma voie droite, que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse, que mes lèvres publie ta louange, car c'est mon seul Que ma langue chante ta parole, car tes commandements sont justes. Amen. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons la révélation de la volonté de Dieu deuxième partie et ses conséquences. Que Abba Père nous ouvre son chemin de la perfection pour nous ressembler à lui.